Bonjour, c'est Pierre Maumont. Le but de cette courte vidéo est de vous présenter le programme de ma formation « Ouvrir un compte multidevise à l'étranger ». Nous pouvons faire faillite avec notre banque. Depuis quelques semaines, les médias et Internet redécouvrent une loi qui date pourtant de 2016 et dont les principes ont été décidés en 2013 dans les hautes sphères de l'Union Européenne. La loi dite du buy-in, ce qui veut dire enfouement interne, prévoit qu'en cas de faillite en cours, les banques pourront se servir sur les comptes des déposants pour se renflouer, c'est-à-dire voler leurs clients. L'euro s'affaiblit chaque jour un peu plus, le sujet de la survie de l'euro revient avec la crise économique du Covid, qui coûte déjà des milliers de milliards. Contre ces deux menaces, une solution puissante existe. Tout simplement, il faut placer une part de notre argent dans un pays financièrement plus solide et le répartir sur d'autres devises que l'euro. Pour cela, il existe un outil, le compte multidevise. Objectif de cette formation, comprendre comment un compte multidevise à l'étranger solutionne nos problèmes de déposants, maîtriser les divers aspects des comptes multidevise et savoir ouvrir un compte multidevise dans des banques à l'étranger. La formation traitera des thèmes suivants. Comment un compte à l'étranger sécurise-t-il mes dépôts Comment un compte à l'étranger sécurise-t-il mon patrimoine Les avantages du compte multidevise ouvert dans un pays étranger puis-je me servir de mon compte à l'étranger pour mon quotidien en France Déplacement à l'étranger, le confort des comptes multidevises. À quelles conditions légales ai-je le droit d'ouvrir un compte à l'étranger Dans quel pays ouvrir un compte Faut-il se déplacer pour ouvrir un compte à l'étranger Puis-je ouvrir tout type de compte Combien faut-il déposer pour ouvrir un compte à l'étranger Les frais des comptes à l'étranger sont-ils élevés Quelle est la fiscalité pour les comptes à l'étranger quelle devis choisir pour répartir mes dépôts actuellement Ouverture d'un compte filmé et commenté. Outils de la formation. Vidéo d'écran, PDF et audio commentaire. Le prix est de 97 euros TTC. Délai de réalisation. La décision définitive de réaliser ou non la formation sera prise le 28 avril 2020 et mise à disposition de la formation une semaine après. Pour se préinscrire, c'est simple, le lien est juste 2 ou 3 cm sous la vidéo. Je vous souhaite de sécuriser votre épargne avec l'aide de cette formation et je vous dis à bientôt.